Et salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour jouer à un mauvais jeu. J'avais un petit peu envie de changer de support, du coup, j'ai ressorti ma vieille Wii. Et j'ai trouvé une perle absolue. Billy Wizard Rocket Broomstick Racing. Littéralement, Billy le sorcier, course de balai volant. Ça me rappelle vraiment un truc. Bon... C'est peut-être qu'une coïncidence. Ce jeu a été développé par Data Design. Ils ont aussi développé pas mal d'autres jeux sympas comme Action Girl Racing, Ninja bradman et Tricks in Thailand qui ont respectivement reçu les notes de 0,8, 1,5 et 1,4 sur le site IGN. Remarque, c'est bien de persévérer dans ce qu'on fait. Bon, je vais commencer à jouer à ce jeu de m Ah oui, on m'a récemment dit que mes vidéos étaient trop vulgaires. Du coup, maintenant à la place des insultes, vous entendrez des petits b Un jeu pas d... non, mais regarde la gueule de ces personnages. J'ai trop envie de les jouer. Le personnage s'appelle Barriateur. Ah, ouais, du coup, c'était pas une coïncidence. Il hein. y a mode training. Je suppose que je suis censé commencer par là. Motion control de merde. Non, mais sérieusement, il y avait une croix directionnelle là et un pad là. Il fallait qu'il fout le déplacement du personnage sur ça Bande de gros fils de pute de merde Ouais, salut, euh, je suis en train de monter cette vidéo et j'ai grave la flemme de mettre tous les bips Training complete Sérieusement Une fois que tu as fini le mode training, tu arrives dans le vrai mode de jeu, le mode racing. C'est un jeu de course, en fait, dans lequel tu peux jouer avec des potes. Mais sincèrement, va trouver quelqu'un pour jouer à ça avec toi. Dans le mode racing, il faut que tu passes les anneaux les uns après les autres. Et si tu rates un seul anneau, tu dois revenir en arrière pour le repasser. Ce qui est juste impossible avec ce putain de nunchuck de merde. Du coup, ton personnage est trop quart du temps, il est juste incontrôlable et il se balade dans l'espace. Bon, heureusement, pour compenser... Y'a plein d'autres modes de jeu Un des premiers modes de jeu c'est un truc où tu dois ramasser des espèces de livres qui volent Sauf que c'est juste impossible de les choper à cause de cette maniabilité de merde C'est vraiment de la merde Et pour t'aider ils ont mis des boosts de vitesse Sauf que bah, ça rend ton personnage encore plus incontrôlable Ouais quand tu chopes un boost de vitesse ça fait des petites étoiles blanches D'ailleurs tant qu'on est sur ça mais c'est moi où les graphismes sont juste dégueulasses Je veux dire ce jeu il est sorti en 2006 Et en 2006 y avait Zelda Twilight Princess qui était en train de sortir Non mais franchement ils se foutent vraiment de ta gueule le dernier mini-jeu, c'est un mini-jeu où tu dois tuer un dragon. Je pense qu'au départ, ils voulaient faire un monstre à l'image de ces boss qui perdent un morceau de leur corps quand tu les attaques. Par exemple, là, dans Zelda Spirit Track, quand tu attaques ce boss, bah, il perd un morceau. Sauf que là, quand t'as détruit un morceau du dragon, le morceau du dragon disparaît pas. Mais tu peux plus l'attaquer. En fait, ils, ils ont juste oublié d'animer le truc. En fait, pour résumer ce mode de jeu avec le dragon, j'ai envie de dire, c'est ultra dur et c'est pas marrant. En gros, le best dans ce jeu... Ça reste le tutoriel. Et sinon, niveau sound design, euh, bah, c'est toujours la même musique qui tourne en boucle et il y a juste aucun bruit d'effet, il y a, y a rien. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je reviens mettre ce jeu à sa place. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un pouce bleu et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine